On s'est assuré que les élèves euh, étaient inscrits sur euh, différentes plateformes qu'on avait l'intention d'utiliser. Donc, euh, entre autres, j'ai fait l'inscription en classe avec eux pour euh, la, la suite euh, Smart Learning, là, pour être certain que tout le monde savait comment y accéder. J'ai fait ça avec quelques plateformes. Que quand on a basculé en virtuel, euh, les élèves savaient déjà comment y aller euh, en classe aussi en début d'année. Déjà, il euh, y a des trucs que j'avais déposés dans Teams, les devoirs virtuels dans Teams. Puis même dans la classe, les élèves les faisaient puis pouvaient les déposer via leur, euh, via leur téléphone. Après, prendre des photos puis déposer ces trucs là. Donc c'est quand on a basculé en virtuel, au moins il y avait déjà cette pour la plupart, là, parce qu'il y en a qui ça prend plusieurs fois euh, à se pratiquer avant de l'avoir. Euh, la plupart avaient déjà une certaine base là, pour l'utilisation de, de ces différentes plateformes-là. Parce que les élèves qui n'avaient pas eu la chance de l'expérimenter, ceux-là, ça a été difficile. C'est pas mal plus difficile à expliquer à distance quand tu n'es pas à côté d'eux pour leur dire « regarde, tu écris ton mot de passe ici », puis tout ça. Ça, c'était plus complexe. Rapidement, en fait, moi, ce que j'ai trouvé qui était difficile, c'était plus le fait qu'il y avait des appareils différents. Fait que moi, un conseil que je vous donnerais quand vous commencez à l'école à distance, ça serait vraiment de vous-même avoir peut-être déjà un petit peu utilisé, euh, par exemple, Teams sur un ordinateur portable, sur un ordinateur maison où le logiciel est installé. Euh, il y en a qui ont des Chromebooks, puis nous, dans l'école, c'était tout nouveau. On n'avait pas eu de flotte de Chromebooks encore. Fait que, il y a quand même des nuances euh, différentes. Euh, les iPads, exactement, euh, aussi, c'est autre chose. Fait que moi, j'ai aimé pouvoir avoir accès à ces appareils-là. Comme ça, quand les élèves rencontraient une difficulté ou disaient, mais moi, ce n'est pas cet endroit-là, ou moi, quand je clique, ça ne fait pas la même chose, Bien, je pouvais moi-même aller le faire sur l'appareil, puis pouvoir le tester, puis rencontrer les mêmes difficultés que lui, puis l'aider. Puis l'autre chose aussi qu'on s'est rendu compte, quand on a commencé à le faire de façon plus régulière, c'est qu'il y a beaucoup d'élèves aussi, qu'au niveau de l'Internet, c'était déficient. Soit qui étaient trop loin de la borne ou encore euh, qui étaient trop nombreux sur le sans-fil. qu'on leur conseillait d'utiliser le, le câble Internet. Fait Autrement dit, toutes ces petites technicalités-là, on s'y attendait pas au départ. Puis, on a eu à faire face à ça. Ensuite de tout ça, ce que j'ai fait aussi pour les préparer, c'est que j'ai fait des tests avec eux. J'ai euh, demandé aux élèves de prendre des photos de leurs exercices complétés dans leur cahier et de me les déposer dans un onglet qui était déjà prédéterminé, déterminé là, qui s'appelait « Travail à domicile ». Donc, euh, de mettre les photos de leurs exercices euh, sur OneNote pour ensuite de ça, si j'avais à leur euh, faire faire des examens, mais il y aurait déjà un peu cette, euh, cette base-là. En fait, euh... Une des techniques ou une des stratégies, je dirais, de, de, de, pour intégrer davantage l'enseignement euh, le téléenseignement, là, ce serait de, si le contexte se présente, d'intégrer aussi cette méthode de travail-là en classe. Je veux dire, moi, j'ai eu la chance de, de, de pouvoir là, intégrer les technologies, euh, les portables euh, au quotidien là, avec mes élèves de 5e secondaire euh, l'année avant, même avant la pandémie, là, avant que tout ça se mette en branle. Là. Fait que je trouve que ça, ça a été vraiment utile parce que D'intégrer de, de, ces plateformes-là, c'est une chose, mais après ça, d'apprendre et d'intégrer les notions disciplinaires, c'est autre chose. Fait que, je trouve que de, de continuer un peu cet apprentissage-là euh, à l'école, mais aussi quand ils sont tout seuls à la maison, je trouve que ça enlève un gros poids parce que... Euh, j'ai l'impression que ça les sécurise davantage, puis qu'ils sont moins laissés à eux-mêmes. Ils sont plus autonomes avec les plateformes, ils vont plus savoir comment ça fonctionne. Puis c'est quand on est présent aussi avec eux en classe qu'on peut gérer tout ça aussi, là, gérer leurs questionnements et tout par rapport à Teams, à Outlook, ou peu importe la plateforme utilisée. fait que ce serait ça. Je pense une des méthodes gagnantes, là, ce serait de poursuivre ces apprentissages-là, même si on est en classe ou même si les écoles sont pas fermées ou quoi que ce soit. C'est vraiment je pense euh, des apprentissages qui sont ultra nécessaires puis ça va les rassurer beaucoup.